La mer qu'on va danser le long des galpes claires a des reflets d'argent La mer des reflets changeants sous la pluie Bonjour à tous, bienvenue dans la premier vlog d'Imasapra. Je me présente, je m'appelle Renaldi et je suis avec mon ami Alfid Alors aujourd'hui, on est à la plage de Cebalan. C'est l'une des plages de la province de Lampou. Ce est donc situé dans le village de Tarahan, Katibou, au sud de Lampong, à une heure de centre-ville, à moto ou en voiture. Pour entrer sur cette plage, on doit payer 100 000 roupies par personne. En réalité, c'est la dépense si on y va avec la moto ou la voiture, sinon ça coûte environ 10 jusqu'à 20 roupies. En arrivant à ce balan, vous serez immédiatement accueilli avec du sable blanc et l'eau turquoise de l'océan indien. Les vagues sur cette plage sont très belles en raison de son emplacement autour de la de Lampung. De plus, on peut nager librement sur la plage, bien qu'il faille faire attention lorsque la mer se déchaîne. Nous pouvons aussi s'asseoir et se détendre dans des poufs au bord de la plage pour profiter du moment avec nos amis et nos familles. Les spots préférés sont des palétuviers qui semblent être haut au milieu de la mer mais séparés par le sol. Ces spots uniques rendent très bien sur Instagram, c'est pourquoi ils sont populaires. La plage de Sebala est connue pour ses magnifiques couchers de soleil. Lorsqu'il fait beau durant le coucher de soleil, le ciel devient orange, et ce qui est très beau. Bon, c'est tout pour Voyage à aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de venir ici lorsque la pandémie sera terminée. Et rappelez-vous, portez votre masque, lavez-vous les mains et respectez la distanciation sociale. Prenez soin de votre santé. Ciao ciao. ciao. Orillers, la mer les a le long des Et d'une chanson d'amour, la mer